On est face à un gouvernement, excusez-moi, mais c'est très important que vous en rendiez compte, on est face à un gouvernement qui depuis trois jours prépare l'opinion publique à ce qu'il y ait un mort en manifestation. Et non, non vous ne pouvez, pouvez, pouvez pas dire ça, Julien Leguet, vous ne pouvez pas dire ça. Le et gouvernement a, a dit que les affrontements seraient violents, il n'a pas parlé de mort. – Il n'a pas parlé de mort, oui, le gouvernement n'a pas parlé mais de mort. Je Julien Leguay, si vous le permettez, si permettez est-ce que vous pouvez, est-ce euh, est que vous pouvez, oui, Julien Leguay ?– Le gouvernement a dit que les à bord de gendarmes dans nos rangs. il l'a dit textuellement. – Oui, mais il n'a pas dit qu'il y aurait des, des morts après après cette, cette mobilisation, je voudrais, si vous Les le permettez, Julien Leguet, écouter la réponse de Jean-Christophe Jean Couvy, qui est secrétaire national qui... euh, syndicat unité SGP police FO. Juste peut-être sur, sur ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez euh, expliquer, vous, euh, euh, du côté des, des forces de l'ordre